De la matinée mémoire, c'était vraiment bah, de pouvoir évoquer justement euh, bah, ce mémoire au euh, travail de fin d'études euh, euh, en donnant un peu des pistes, des exemples de dispositifs qui sont mis en place. Euh. Donc, au début de la matinée, on a une conférence de Geneviève Belleville qui nous a parlé de la manière dont on peut favoriser la persévérance des étudiants en rédaction de mémoire. qu'on sait que cette étape de rédaction de mémoire euh, bah, pose parfois des difficultés, les étudiants ont parfois du mal à s'engager dans, dans cette activité-là et donc euh, voilà. Alors dans un deuxième temps, euh, l'idée c'était d'avoir euh, euh, des intervenants qui présentent leur dispositif. Alors bien sûr, voilà, il y avait quatre dispositifs, donc c'est sûr qu'à l'UCL, il y a beaucoup de, plus de choses qui existent, mais l'idée c'était vraiment d'avoir euh, un échantillon de ces dispositifs. Et donc dans un troisième temps, l'idée c'était de, de, de, de permettre aux gens d'échanger un peu. Euh, bon, c'est une amorce quoi, d'avoir déjà quelques échanges et de pouvoir débattre après avec les intervenants le cahier LLL euh, encadré évaluer des mémoires qui vient de sortir donc qui permet vraiment d'avoir déjà quelques pistes de réflexion euh, etc mais bon, maintenant c'est clair que si les gens à leur faculté veulent aller plus loin dans la réflexion par rapport euh, à ce qu'ils mettent en place, euh, euh, l'évaluation, l'accompagnement, ben, c'est intéressant de contacter euh, certainement le Louvain Learning Lab pour aller plus loin dans les démarches et voir dans leur contexte aussi euh, comment on peut faire euh, évoluer les choses ou « Je pense que tout promoteur doit euh, s'intéresser à comment l'étudiant s'organise, euh, donc pas seulement s'intéresser au contenu de la recherche en tant que tel, mais à comment euh, l'étudiant acquiert euh, ses connaissances, comment il les organise. » Quand les séminaires sont disponibles, je sais que chez nous, c'est très, très, très apprécié Puis ça donne un cadre, euh, mais très, euh, très académique. Tandis qu'avec euh, le directeur, l'apprentissage peut être un peu plus personnalisé au laboratoire ou au domaine de recherche spécifique. Donc, les, les grosses retraites de rédaction, c'est super, mais euh, de, de façon réaliste, il faut être capable de rédiger un peu tous les jours, toutes les semaines, si on veut arriver à, à, à, à poursuivre, et à développer et euh, à terminer son mémoire dans les temps.